Oh. Hop, hop, hop. ah mais là c'est bad move pour elle. Hein. Elle va devoir aller dans un placard. Voilà. C'est pas bon, c'est pas bon hein. Mmh. mal, ça alors j'aurais pu l'exécuter mais ça va être ce genre de joueur à euh, complètement aller dans les placards pour, euh, pour parer alors, ok Non okay, okay. non no! gars Alors ça mon gars. OK. C'est Ça s'est joué à une seconde hein. Ça s'est joué à une foutue seconde. C'est fermé. Ah, c'est plié, c'est plié. Vous-même, vous sachez, c'est plié. 1 deux. Ok, il y a quelqu'un là. Juste là, il y a quelqu'un. J'ai vu le corbeau. Si je monte. J'entends du bruit de réparation de moteur. Ok. Mmh, mmh, mmh, mmh. Je vais faire le tour Ils sont retrouvés sur le moteur là hein. Oh là là est -ce que c'est toi Mon obsession ou... Non mais par contre je veux bien une palette sur le nez S'il te plaît oh. Voilà ça a fait plaisir. Ah! Trop nickel. là. Hein. Il va pas me donner grand chose hein. Il la, la, la, la, la, me donner grand chose, hein. ah non, y a toute palette. Peut-être un des dardes Là, il y a peut-être une pète. Là. Oh, joli. Ok. Ça va là. Dis donc. Mmh, mmh, mmh. Pas de l'exécution, non Ok. On bah, va la récupérer. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Elle est là, juste à côté de moi. Hein. Juste là. Non, ça va être trop court pour moi, hein. Oh. <rire> Saute. Voilà Ça va être un peu compliqué, là. Il hein. n'y a plus de palettes. Ok. Et on va récupérer l'autre, qui est là-bas. Parce qu'il y a sa copine qui est là. C'est le one qui s'éloigne. Hein. Mmh. Ah, ok. On passe par là. <rire> oh, ça, c'est vilain, ça. Moi bon, Je vais m'acharner sur elle. Très, très bon. Hein. Très, très bon joueur. Très, très bon joueur. Vous avez vu euh, Levé direct. Alors, ça, c'est du... de la team, ça. Ça, c'est de la team. Très, très bonne team. Très, très bonne team. Et ça. Saute. Ok. Ils vont finir le moteur. Voilà. Très très bonne team. Impressionnant. On va finir le moteur là, c'est pas possible. Ah. Quasiment. Allez-y. Voilà. Ça va aller le coup. Ça va aller le coup, ça va aller le coup. Ça va aller le coup. Et là, il faut un défectif. Adrénaline. L'autre, il va ouvrir la. Mmh. Là, si c'est pas une team, je ne comprends pas. C'est une team, c'est sûr et certain. Bah, elle est coincée là. Voilà. Ok. Mmh, mmh. Et lui, il est là. Il va partir. Non. <rire> Ok. Ok. Ça, <rire> c'est beau, là. Tu vas devoir utiliser toutes tes piles, mon gars. De devoir utiliser toutes tes piles. Ils vont devoir tous. Ok. Dans les yeux. Oh. Ok. J'ai vraiment cru. C'est joué une demi-seconde. Il va la relever. Ok. Ah, c'est vrai <rire> C'est vraiment la chaise musicale Le truc, c'est qu'ils vont pas avoir tout seul l'occasion, quoi. Ok. Je... Ok. <rire> Je... <rire> Je... Ouais. Il va, lui, il va vers celle qui a le moins récupéré. Donc il m'intéresse le moins. Par contre, les deux, ils vont aller par là. Oh, bien. Ok, Et ils vont partir par là. Très, très bien. Très inattendu. Des dardes. Il y a quelqu'un d'autre par là. Mmh, mmh, mmh. On va la récupérer, on va essayer d'éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Les trois autres vont partir et comme ça on aura le, le petit là. Ah, C'est bien ça. Ok, okay ouais, ça va être très bien. Ce qui est intéressant, c'est que elle, c'est l'obsession. Donc je pourrais en avoir au moins. Un. Lui il va s'en sortir. Elle n'aura pas vraiment beaucoup de... Voilà. Oh, c'est beau là. On en a un qui est là. Et un qui est là. Si c'est pas coordonné, je ne comprends pas. C'est pas coordonné, je comprends pas. Oh. Joli. Joli, joli. Il va tomber, lui, hein. you Ah, elle peut s'en sortir là. Oui. Voilà. Là, elle peut s'en sortir. Et elle va la laisser. La laisser, bien sûr. Ok. C'est pas une. De... Ça va?